C'est Willman, content de te voir, écoute, vidéo SQDC aujourd'hui sur mon Instagram, choisis la prochaine vidéo, le concours sur ma story. Pure laine, avec petit plaisir, petit plaisir c'est la variété, mais si on regarde très attentivement, petit plaisir c'est une variété mélangée. On sait que Winman avait dit qu'il n'essayerait plus jamais un produit mélangé, on sait c'est quoi un produit mélangé, c'est un sac à surprise. C'est une mélangée, ça veut dire qu'à chaque trois mois, chaque six mois, la variété va changer. Hein? Les compagnies essaient de trouver un bon, bon phénotype, mais quand ils font pousser du cannabis, puis qui est pas super à leur goût, mais soit qu'ils font des joints préroulés, soit qu'ils font du H, soit qu'ils font des dérivés. Mais oubliez pas que pour faire du H à SQDC, il faut un permis, il faut un autre permis, puis un autre permis. Donc, euh, si tu n'as pas le permis pour faire du H, si tu pas le permis pour faire de la, des concentrés, il faut que tu fasses des joints pré-roulés ou que tu fasses des 28 grammes pour que tu le passes ton stock. Ou que tu fasses des 3.5 grammes en mettant la variété mélangée. Comme ça, quand je vais acheter Petit Plaisir dans 6 mois, je sais pas ce que, que ça va être. Ça ne sera pas la même affaire. Mais, j'ai une bonne nouvelle, une excellente nouvelle. La plus belle nouvelle de la journée. Pure laine. Croyez-le, croyez-le pas, on écoutait Weedman. Purlaine indique la variété à l'intérieur. Petit plaisir, cette semaine, si vous aimez mieux, ce mois-ci, ça a été emballé au mois d'août, ça a été emballé le 17 août. C'est du pinkush. Donc, c'est écrit, variété du lot pinkush, donc le lot du le prochain lot ne sera peut-être pas du pinkouche. Donc si j'ai bien compris, ils sont peut-être pas satisfaits à 100% de leur pinkouche. Vraiment content que Purlane travaille sur un pinkouche. On sait que pinkouche est une des variétés préférées de Winman. J'étais un peu surpris quand j'étais voir le site de Leafly. Quand on regarde le pinkouche, il y a seulement 730 personnes qui ont donné euh, 4.5 étoiles. Donc 730 personnes qui ont donné leur opinion si on se compare avec le Glow Cookie. 7284, donc on voit que le Girl Scout Cookie est beaucoup plus populaire que le Pink Couch euh, sur le site de l'Effly, 10 fois plus populaire, mais moi j'adore le Pink Couch, j'aime beaucoup plus le Pink Kush que le Girl Scout Cookie. Moins cher que les autres, euh, vraiment content, c'est le seul désavantage, c'est qu'on n'a pas les terpènes, mais quand même, on sait que c'est la variété Pinkush. on sait un peu où s'en aller avec un Kush. on sait à quoi doit ressembler un Kush. Ou, ou du moins euh, avoir une bonne idée. 21$ et 90 sous, donc 22$, 21.90$, c'est moins cher que le 24.90$, 3$ de moins que leur Mama Mamacita Cookie, que j'ai pas encore essayé. Que le moza Mosa que j'ai pas essayé, mais c'est un Setsiva, donc peut-être je l'essayais pas. Mais j'ai essayé deux Pure Land, euh, le BC Sweet Scone, qui avait un boost. Et le Platinum Cake qui n'avait pas de pochette d'humidité, qui n'avait pas de boost. Donc est-ce que Pure Land est en train de se poser la question Est-ce qu'on met une pochette d'humidité? Est-ce qu'on n'aimait pas? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on est capable de passer notre stock assez rapidement à la SQDC avant que ça soit vraiment trop sec? Est-ce que notre package, notre enveloppe est, est de qualité pour conserver l'humidité? Mais c'est une enveloppe standard qu'on a déjà vu avec d'autres marques. PureLen ont un 28 grammes à 129,80$ qui est une variété mélangée donc qui s'appelle Gros Plaisir. J'imagine, j'imagine que Gros plaisir doit copier petit plaisir et doit écrire le nom de la variété. Donc, si vous allez au comptoir de la SQDC et que vous voulez savoir la variété, de Gros Plaisir, bien, ça, ça serait supposé être écrit sur le sac. Là. Parfait. Désolé. Donc, euh, je vais juste fermer une petite fenêtre ici. Comme ça, on ne va pas se faire déranger. Vraiment, vraiment content qu'on puisse avoir la variété à l'intérieur du sac quand c'est un produit mélangé. Pure laine, je leur lève mon chapeau. Vraiment, la, la, la première marque qui fait ça, euh, j'ai pas été déçu par Pure Land. J'ai essayé deux produits que je vous, ai essayé, je vous ai dit. En 17 et 25 En 17 et 25 de THC, moi j'ai eu 22,6 22,6 donc, à quoi s'attendre? <coughs> à quoi s'attendre? J'ai bien aimé le Platinum Cake, man. Vraiment beaucoup aimé le Platinum Cake. Il était À 15%, il ne pas comme un 25%. C'était un 15% qui basait comme un 15%, le Platinum Cake de Pure Land, Mais je l'aimais vraiment beaucoup. Je sent déjà un petit peu à travers le sac. Puis il, est même, il est déjà déchiré et il n'est même pas ouvert. Donc, on, on voit que ce n'est pas la meilleure qualité de de packaging, d'emballage de, de, de, mais Pure Lens sont au courant de ça 21,90$ le prix est bon on va voir ce que ça a l'air on va voir ce que ça a de l'air des petites cocottes, mais encore là des petites cocottes on peut quand même euh, avoir euh, de la qualité avec les petites cocottes j'ai une nouvelle à vous annoncer c'est un pinkush Hey, euh, c'était supposé être ça aussi, là. Ça sent le pincush, au moins. Ça sent pas le cariofilen ou euh, c'est pas dégueulasse. Qualité. Qualité euh, régulière, bien. Euh, 21,90$. J'ai hâte de les grainer, Ça va sentir un petit peu plus. Euh, côté qualité, là. C'est pas, pas sec. C'est pas sec. Un peu de tricôme. Deux, trois petites feuilles, mais vraiment rien d'alarmant. Rien d'alarmant. Euh, J'ai grainé ça tout de suite. J'ai vraiment le goût de fumer un joint. Je te dis, je trouve jamais une lunette, je ne plus rien. Donc, je vais juste enlever ça comme ça parce que je ne pas faire de dégâts. C'est toute, toute, toute la petite cocotte. Euh, mais je suis habitué avec Sandra Raphaël. Euh, petit peu de feuilles. petit peu de feuilles. Mais il n'y a, a pas un joint de feuilles, là. Il y, y a 4, 5, 3, 4 feuilles. OK? 3, 4 feuilles. J'ai grain de ça. J'ai euh, moi je suis content, man. Moi je suis content. Jusqu'à date, là, petit pink couche à 22 piastres. Ils sont capables de nous sortir un pinkouche couche pure laine à 24,90, ce qui serait super bon. Parfait, donc j'ai une bonne petite quantité ici pour un joint. J'essaie toujours de... Là, mes joints sont un peu plus gros que le début de la légalisation. Euh, on sait maintenant que je fais... Hé, hey, là, je cherche plein d'affaires. On sait que je fais pousser maintenant, donc... Euh, mes joints sont un peu plus gros. Et puis, quand j'achète du cannabis de la j'essaie de faire des points 5 Donc, 7 joints avec mon 3.5. Euh, quand j'ouvre mon contenant, j'essaie de le diviser en, en sept, euh parties, sept 7, 7, 7 portions. C'est sûr que quand je commence à fumer un joint ou deux, là, je sais plus là, euh, il faut-il qu'il m'en reste 5, il faut-il qu'il m'en reste 4? Mais habituellement, euh, quand j'ouvre un 3.5, j'essaie de de, de, de de le passer à travers. J'ai pas 3, 4, 3.5 d'ouvert. oh, quel que je fume aujourd'hui. Donc, je. J'ai 1.1, 3.5, je, je le fume au complet, puis j'alterne avec mon propre cannabis. Je fume mon cannabis, je fume la SQDC, quand j'ai terminé la SQDC, j'ouvre un autre 3.5. J'ai pas 3, 4, 3.5, euh, j'en ai des fois deux. En ce moment, j'ai euh, encore un petit peu de Sunset Sherbet de Broken Coast, et je viens d'ouvrir le petit plaisir. Écoute, euh, c'est sûr que là, les terpènes ne sont pas écrits, mais euh, je ne serai pas déçu, je pense. J'ai encore fumé, là. Euh... Hey, je suis en train de vous mentir. Je suis en train de vous mentir, j'ai trois contenants d'ouvert. J'ai petit... le petit plaisir, j'ai le Sunset Sherbet, puis j'ai un Pink Kush. Je sais plus, man, Pink Kush, man. Just... Présentement, c'est encore mon troisième, là, après le Gelato-Mint de Tribal. Euh, je pense le Vanilla Frosting est en train de prendre sa place. Mais le Pink fait, je ne sais plus, là, on dirait que ce plus le même. Je ne sais, si, sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se passe. Mais j'aimerais ça que quelqu'un vienne me dire et qu'il me dise que ce n'est pas, pas le même Pink Kush qu'au début. Euh, je, je, je, je, je, je le trouve quasiment, euh, quasiment un drôle. J'ai pas le goût de te dire citronné là, mais je l'ai dit. Euh, Poivré citronné. On dit que c'est différent, man. Je sais plus. dirait qu'il est moins fleuri, sucré qu'avant. Avant, Avant j'étais plus fleuri, couche sucré. Là, je trouve que Je sais plus le pays gauche sans Raphaël, hein donc, le Pink couche de Pureland, 20 dans 90, c'est pas une variété qui va être stable, hein? c'est un, un produit mélangé. Alright, c'est roulé, gang, c'est roulé. Euh, 22%, 22 22.6, quand même intéressant. Est-ce que l'ensemble le, de l'œuvre va donner un 22.6 très très puissant, ou ça va être un 22.6 léger? Euh, c'est le fun, c'est le fun quand c'est très très lourd comme buzz. Mais j'aime aussi le goût. Et puis, euh, le goût, le buzz, c'est un ensemble. Là, on, on va essayer de trouver le, le briquet, hein, le lighter. Bro, bro, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh my god! Ben, c'est sérieux tout ça là? Bro. Je ne vois pas mon lighter. On est un. Alright. Hey, C'est le bordel. C'est le bordel. Ok, ok, on enchaîne, on enchaîne. Bon, on va se mettre sur petit plaisir. Bon, Pure Donc, euh, les produits Pure laine, ce sont tous des Indicats à part le Menomosa qui est considéré sativa. Et ici, là, le produit mélangé, euh, à l'occasion, j'imagine qu'il va être euh, Indica Sativa, ça, ça va changer. Donc ici, ils nous disent « hybride à dominance Indica ». Donc, c'est écrit sur le contenant. Vraiment, vraiment content de PureLand. Toutes les compagnies qui écrivent mélangé, ils savent très bien quelle est le, la variété à l'intérieur. Je comprends pas pourquoi ils veulent pas le mettre. C'est parce qu'ils veulent pas imprimer euh, « pink couche » dessus et qu'il y a des frais. <coughs> Pardon vraiment vraiment puis il y avait pas de pochette d'humidité il y avait pas de pochette d'humidité vraiment j'aime Laine. québécois ils, ils savent comment ça fonctionne produit mélangé hey, c'est pas un sac à surprise non non non c'est un pink couche. ok mais pourquoi c'est pourquoi tu vas le changer on est peut-être pas satisfait à 100% ouais mais là tu me vends ça je te le vends trois pièces moins cher vraiment vraiment vraiment j'aime Laine. j'aime leur gamme de prix J'aime comment qu'ils travaillent. Vraiment, vraiment. Il n'y a pas de secret avec Burlaine. Il n'y a pas de secret. C'est sûr qu'il y a eu une petite surprise avec le BC Swisscon, avec la pochette d'humidité, mais on peut quand même passer par-dessus. Il y a beaucoup de monde que les pochettes d'humidité, ça ne leur dérange pas. Il euh, y a quand même plusieurs abonnés Winman qui sont indifférents avec la pochette d'humidité. Euh, ils s'en câlissent. Il rouvre le contenant, pas de la vachette d'humidité. garoche plus belle. Même sûrement qu'il y en a qui la conservent, qui l'utilisent. Euh, il y en a qui, qui, qui sont indifférents, qui s'en colissent, Vraiment. Donc, euh, on continue, on enchaîne. long fume. Long fume, c'est parti, mon homme. Combien de minutes, ça, là? là? 13, 30. T'es pas super super bon dans les pink couches. <coughs> On va fumer un autre porte avec un petit peu de papier là-dedans, là, mon, mon au bout. Il est fort, par exemple. <coughs> Il est fort. Euh. Je ne l'ai pas, mais c'est n'est pas un, un, un de mes préférés des Pink Kush. Mais c'est fumable, c'est fort. <coughs> Très fort, man. <coughs> fort, un petit peu moins goûteux que les autres Pink Kush. Il est fort, man. J'espère que Purland va travailler là-dessus. Euh, on est prêt à avoir plein de pinkush à l'SQDC. Parce qu'il buzz. Si tu veux juste buzzer, mon homme, que euh, tu ne veux pas payer cher. Profite-en, le pinkush est là. Et puis, euh, il, est, il est fort, même. Hein? Ça, d'un peu te décrire le goût. C'est pas trop sucré. Un peu fleuri. Pas beaucoup. C'est un petit peu vraiment léger comme goût. Arôme. Fleuri très léger. Euh.. petit goût de citron, mais c'est pas ce que tu penses, C'est même pas, c'est vraiment, là, la cinquième terpène. La cinquième terpène, limonène. <rire> euh, vraiment léger comme goût, fort comme buzz, mais vraiment léger comme goût, un petit peu terreux, peut-être myrcène, un petit peu euh, fleuri, puis fin, un peu Dimonène, vraiment loin, loin, loin. Euh... <coughs> Il n'y a pas de goût de Karyophyllane là-dedans, c'est correct, pourtant le Pinko, je pense que c'est une des terpènes dominantes. Quand tu regardes sur Leafly, Pink Kush, je te l'ai dit, c'est pas trop populaire. Seulement 730 personnes ont donné un petit vote. Quand on se compare avec le Girl Scout Cookie, plus de 7000 personnes ont donné un petit commentaire sur Leafly. Donc, Pink Kush sur Leafly, hein, vous connaissez leafly.ca, un euh, site, la Bible, la Bible du cannabis qui donne euh, beaucoup, beaucoup de, de descriptions sur les variétés. Donc, le Pink Kush ici, euh, <coughs> C'est un, un phénotype de OG -couch? Non. C'est un croisement, le Pink Kush, me semble. Non, c'est un parent de oji Kush. C'est un phénotype de OG Kush, le Pink Kush. Ah, ben, avec le temps. Avec le temps. Moi qui pensais que c'était deux variétés qui donnaient un Pink Kush. Donc, Pink Kush, a.k.a. Pink OG. J'ai jamais entendu quelqu'un appeler ça Pink OG. J'ai jamais vu Pink OG nulle part. En tout cas, si tu entends parler de Pink OG, c'est du Pink Cush. Euh, indica dominant, je suis en train de lire sur les flics. Euh, ça l'aide à éliminer le, le mal, l'insomnie, la perte d'appétit. Donc, ça te donne des tripes de bouffe. Très intéressant. Vous savez que je fais pousser mon cannabis, puis habituellement, je coupe après la dixième semaine de floraison, des fois neuf. On regarde toujours la couleur des tricônes. Ceux qui ne fassent pas pousser, je ne veux, veux pas vous perdre. La seule chose que je veux vous dire, je finis en 15 secondes, c'est que le pink il faut le faire fleurir plus longtemps, il faut le faire pousser plus longtemps. 11 semaines, 10 à 11 semaines. J'avais jamais remarqué ça, j'avais jamais vu ça. Je suis en train de faire pousser moi-même des pink couches. Donc... Euh, je vais checker... Euh, on va essayer de checker ça là, pour 11 semaines peut-être. Couleur de la cendre. Gros débat hein, cette semaine à Winman. Euh, regardez les commentaires. Euh, Je vais épingler une vidéo en bas encore. Là, que j'ai épinglé dans un autre endroit, dans une autre vidéo. Qui dit que le flushing et le leaching... C'est pas ça qui donnerait la blanche. mais pourtant, je communique avec des gens sur Instagram euh, qui ont plus de 25 000 abonnés, des Américains. Et puis, il y en a qui disent que c'est le flushing, euh, mais je pense que c'est plusieurs choses. Il y en a qui sont capables d'avoir de la sang blanche à toutes les fois, mais je pense que c'est une recette gagnante qu'ils font et qui savent pas exactement tout le monde met ça sur le flushing. Depuis plusieurs années, le monde du cannabis parle comme ça. C'est comme ça. Le flushing, le leaching, c'est ça qui donne l'assemblage. C'est comme ça qu'on parle. Mais c'est pas la vérité. Depuis plusieurs années, les gens se sont trompés. C'est comme sativa indica. Tout le monde dit, c'est un sativa, c'est un indica. Mais il faut se rappeler que sativa indica, c'est seulement de, de, la façon comment la plante a poussé. Si c'est un grand mince avec des feuilles minces, c'est un sativa. Si c'est un petit trapu, un petit gros, c'est un indica. Le buzz, et pas supposé être relié euh, au type de plante. C'est pas supposé parce que c'est un plan indica, un petit trapu, que tu fasses un buzz couch, là, que tu fasses un buzz écrasant, que tu fasses un buzz relaxant. C'est ça qu'ils apprennent à l'Université de la Colombie-Britannique. <coughs> Mais on a encore ce langage-là. Même moi, je te le dis, j'ai un buzz indica, parce qu'on parle comme ça depuis une trentaine d'années. Ça a toujours été comme ça. On a toujours parlé comme ça. Donc le leaching et le flushing, rincer les racines, rincer tout ça là, pour puquer de nutriments, ce ne serait pas la raison pourquoi la cendre est blanche. Il y a d'autres facteurs. Est-ce que c'est le séchage? Est-ce que c'est le curing? Plusieurs parlent aussi de, de trop donner de nutriments à la plante. Et puis la plante, elle emmagasine ça. En elle, puis même si tu enlèverais tous les nutriments dans la terre en, en mettant beaucoup d'eau, ben la plante est fucked, fuck top, elle, finit qu elle, elle, elle est finie parce qu'elle a déjà trop, elle a trop emmagasiné de nutriments. Beaucoup de théories, beaucoup de théories, mais mon but ultime, c'est de faire de la cendre blanche, avec des tricônes, avec une bonne odeur, avec un bon buzz. Je suis en mission, gros. Je suis en mission. Non, sincèrement, je veux de la cendre blanche. Euh, j'ai fait trois gros dans ma vie, trois gros, trois cultures. Euh, les trois fois, j'ai 21 jours que j'ai donné seulement de l'eau. Et puis les trois fois, la cendre était grise, foncée, grise pâle. Euh, C'était pas noir. C'était pas noir. C'était pas noir. Euh, C'était correct. Tu C'était bien. Mais j'aimerais que ça soit vraiment gris, pâle, blanc. Tu sais. Il y a deux choses. Il y a deux choses que je n'ai pas été capable de faire du tout en ce moment. Comme il faut, comme un master grower. C'est le séchage. Je n'ai pas été capable de faire le séchage comme il faut encore. Euh, je fais sécher mon cannabis trop rapidement, malheureusement. Je dois améliorer mes conditions. Euh... Et la deuxième chose que je fais mal, c'est euh, ben que je fais pas mal, mais c'est que l'eau de mon robinet euh, a beaucoup de ppm. Donc, il euh, faudrait peut-être que je m'achète un filtre pour vraiment enlever tous les minéraux dans l'eau du robinet. Parce que même quand je fais du leeching pendant les 21 derniers jours, je donne des minéraux. Là... C'était une vidéo SQDC, je suis en train de tout mélanger ça. Donc, on peut voir l'efficacité du Pureland petit plaisir, 21,90$. Euh, ça se fume bien, ça se fume bien. J'aime mieux ça que le Cushman de Broken Coast. Hey, le quoi tu parles? Non, wow, calme-toi. Si tu n'as pas écouté la vidéo du Cushman de Broken Coast, <clears throat> tu sais très bien qu'il s'éteint tout le temps. Il s'éteint, il s'éteint, il s'éteint. Je ne l'ai même pas réallumé. Il s'éteint tout le temps. Ça n'a aucun sens. Euh, C'est effrayant, man. Le Cushman de Broken Coast, un des pires cannabis de la SQDC. Il sent bon. Tu peux pas le fumer. Il s'éteint. Il s'éteint. La cendre du Broken Coast Cushman, Cushman de Broken Coast, la cendre est foncée, grise, foncée, grise, foncée. C'est incroyable. Ça ici, quand on regarde la cendre, moi j'appelle ça justement grippard. Très satisfaite pour euh, l'aide. Continuez à travailler pour un pin euh, Je suis content de votre décision que vous ayez pris la décision de prendre ce pinkush là, de le mettre dans un produit mélangé. Euh, il est fort. C'est pas le meilleur phénotype. Donc euh, j'espère que dans un an, un an et demi, deux ans, un an. <rire> que vous ayez un bon pinkush et puis euh, on va en acheter. Vraiment content de vous, donc euh, faudrait que Canara Biotech achète Purlin, ce serait peut-être bon pour les actionnaires. Alright, salut la gang, donne un pouce à la vidéo, Écris un commentaire, abonne-toi sur YouTube, abonne-toi sur mon Instagram. Les liens sont dans la description, hey, je ne le vois pas, PLUS, Écris plus, paye sur plus. Il y a des affaires qui apparaissent. Hey, oh, c'est vrai! Peace!